J'espère que vous allez bien, moi ça va, hein. commence à faire chaud Encore Corse, hein. là ça commence à arriver à l'été, hein. des grosses grosses températures, mais bon sinon par ça, euh, ça se passe bien. <rire> Donc voilà, j'ai voulu revenir sur euh, une petite euh, actualité, Bon, qui, euh, qui est, on va dire tout le monde est au courant maintenant, mais j'ai voulu donner mon point de vue sur ça, c'est le contrôle technique euh, moto. Euh, qui a été repoussé, repoussé, repoussé, et finalement, euh, là, comme Macron est passé au pouvoir, il, a, et, ben, il nous a fait son petit cadeau, hein, il s'est bien gardé de le faire avant, avant de, de, de se faire élire, et une fois qu'il s'est fait élire, ben, voilà, maintenant, vous... c'est la pochette surprise. Hein. Ceux qui l'ont voté, il ne faut pas se plaindre, hein, parce que j'en vois plein qui gueulent sur Internet, Ils disent « ouais, cinamissime, machin comme ça », vous l'avez voté, vous l'avez vu, hein, maintenant, Donc, euh, et puis ça, c'est que le début, hein. Mais euh, donc voilà, nouveau contrôle technique. Euh, le seul truc qui me fait bien rigoler, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo, parce que si c'était juste pour commenter ça, bon, il n'y a pas grand chose à commenter. Hein. C'est un impôt déguisé supplémentaire, hein. de toute façon, c'est ça. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que là, ils ont annoncé qu'il devrait être actif dès le mois d'octobre. dès le mois d'octobre, il faut que ta moto soit euh, contrôlée. Ok, d'accord Mais on l'a fait contrôler où parce que moi, dans ma région, par exemple, il n'y a aucun centre de contrôle pour l'instant qui est opérationnel. Aucun. Aucune personne qui soit qualifiée pour pouvoir le faire. Ou agréée, ou ce que vous voulez. Des voitures, oui, mais motos, il n'y en a pas. Donc alors, on est censé faire comment Point d'interrogation. Et ça, justement, ils en ont posé la question. Ils ne savent pas répondre. Il faut le faire, mais ils ne savent pas comment. Pour vous dire, l'amateurisme total et complet de, de, de ce gouvernement qui, qui, a, qui a est à hein, mourir de rire. Ils veulent faire ceux qui font des, des choses, mais au final, ils ne savent même pas comment ils vont le faire. Alors, d'après ce que j'ai compris, les motos, jusque, peu importe l'année, jusqu'à 2020, ça va être cette année-là. Et les motos de, à partir de 2020 jusqu'à 2022, si je ne me trompe pas, ou 2021, un truc comme ça, seront l'année d'après. Donc, moi, la mienne, comme elle est 2020, la moto, donc elle, sera, elle, a, été, elle a été mise en route le 1er janvier 2020. Ou 16 janvier, plutôt, 2020. Donc, elle sera contrôlée en, octobre 2000, en janvier 2023. Ou, ou, non, vu qu'il commence en octobre. Euh, non, c'est C'est oui, comme les voitures. Donc, ça sera en janvier donc, 2023. Moi, je la ferai passer. Donc, voilà. Bon. <rire> ok. Tu, tu dis d'accord. Le truc aussi qui fait rigoler, c'est que... Bon, ça comme les voitures. C'est tous les 4 ans pour une voiture neuve. Hein, comme, après, c'est tous les 2 ans. Ma, ma moto étant neuve... Normalement elle n'aurait que 3 ans et malgré tout je suis obligé quand même de la faire passer, donc euh, arnaque encore, hein. j'aurais pu m'économiser un an, mais non, non, je suis obligé en 2023. Et autre chose aussi qui fait bien rigoler, c'est que toutes les motos sont concernées excepté les 125 et en dessous. On ne sait pas pourquoi, point d'interrogation. ça aussi, euh, apparemment visiblement une 125 ne pollue pas, ce n'est pas un moteur thermique, euh... Ils ont estimé ça, voilà. les pontes là, de, de l'Elysée ou tous ces organismes à de balles, là, ils ont estimé que par visiblement, une 125 ne se pollue pas, je ne sais pas pourquoi. Mais, bon, voilà. mais en vérité, euh, derrière tout ça, c'est pour euh, éliminer toutes les anciennes motos, <coughs> pour vous pousser à l'achat, à consommer et à acheter de la, du, de, des motos neuves. Également, le marché de l'occasion, va vraiment en pâtir, parce que... Bah avant, on pouvait vendre nos motos comme ça. Maintenant, il va falloir les faire passer au contrôle technique et beaucoup de motos ne passeront plus. Donc, vous ne pourrez plus les revendre, ni même rouler avec. Donc, autant dire que tous les enduraux qui sont en deux temps, ça va être la mort pure et définitive de ces motos. Parce que le, le deux temps euh, mélange huile l'essence. Euh, je vois mal comment tu vas faire passer ça en antipollution. <rire> Je vois mal comment tu peux faire ça. À moins que le jour tu règles ton carburateur sur extrêmement pauvre, et tu fais semblant de la faire passer, et ensuite tu la remets d'origine, mais même ça, quand l'huile est brûlée, ça, fait... ça pollue. Hein. Vous n'avez qu'à voir un deux temps, quand il roule, il y a de la fumée en continu qui sort. Donc euh, ça va être la mort purement et simplement des enduraux. Hein, à partir de 207, tous les, les 125, 250, 350... Euh, euh, euh, je crois que ça va, je, crois ça va, je 450, je crois, chez, chez KTM. Hein. Ils appellent ça les EXC TPI. C'est un mélange huile-essence, hein, tout pareil, c'est un deux temps, mais c'est la moto qui le fait d'elle-même. De, de, de, bon, enfin, ça reste toujours de l'huile qui brûle de l'essence. Hein. Tout le truc est des moteurs deux temps. Donc, ça, ça va être la mort purement et, et, et complètement définitive de ces motos. Ça va, ça va finir. Si vous en avez une, vous avez un intérêt à la garder, bien sûr, à ne pas la mener <rire> au contrôle technique et à en faire juste un, uniquement en off-road. Parce que c'est parce que fini. Hein. Ils vont les retirer du catalogue. Vous allez voir, ils ne pourront plus les vendre. Ça va être fini. Là, ça va, ça va être retiré. Les gens qui ont des pots de compétition sur les motos, euh, peu importe la marque, hein, des pots, là, vous avez dit, c'est fini. Ou alors, vous avez intérêt à le démonter. Si vous avez gardé les anciens pots, parce que souvent, des fois, on les jette. À remonter votre ancien pot pour faire la, la révision et ensuite, bon, le remettre. Mais même une fois que vous l'avez remis, les gendarmes vont être prévenus de ça et ils vont vous faire la chasse à mort au bruit. Parce que euh, tous ceux qui ont des pots euh, de compète, euh, même des pots qui sont bridés, hein, qui ont la chicane, hein, vous savez, les pots d'Akrapovic Akra et tout, etc., toutes les marques, euh, généralement, ils, vous savez qu'à voir, c'est rare qu'ils arrivent à respecter le, les règles anti hein. Je crois que ça fasse moins de 80 décibels, il me semble. Euh, donc voilà, ça ne passera pas. Ça va emmerder les gens sur ça aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, toutes les grosses cylindrées, les grosses motos bien puissantes. Je sais même pas si elles vont passer au contrôle pollution parce qu'ils disent qu'elles sont elles passent en Euro 5 mais euh, moi ça reste à prouver parce qu'il va voir il y a énormément de gens qui vont dans la merde. Je vous donne un exemple par exemple, vous savez les BMW, les GS, les grosses les motos que j'aime pas du tout les trails. Hein. Euh, en Allemagne, il paraît qu'ils ont énormément de problèmes avec les autorités ils ont des... pourtant c'est les motos allemandes, hein <rire> il faut le faire hein parce que les motos d'origine quand elles sortent de, de, de, de l'usine elles, elles, elles font plus de bruit que ce que, que, que la loi dit quoi. donc ils sont, les gens sont emmerdés Certains se prendent des PV Il dit :« je comprends pas, je n'ai même pas touché à la moto, je n'ai rien touché du tout et, et je me prends une amende parce que la moto voilà, d'origine, elle fait plus de bruit, parce qu'un trail fait plus de bruit, ça pète, ça pète plus qu'un qu roster un c'est silencieux, la mienne je sais que quand je roule avec, euh, à moins de tirer dessus comme un gros taré et de faire monter dans les tours, mais sinon est, elle est assez silencieuse comme moto, pourtant c'est à 650 cm3, mais elle est, elle est assez discrète, hein, parce que le pot c'est marqué dessus, c'est gravé, c'est marqué moins de 80 décibels. c'est un pot homologué. Euh, mais, mais, mais vous prenez un trail même un trail d'origine que vous n'avez rien touché dessus ça, ça, ça, ça, fait, ça fait beaucoup plus de bruit hein. ça c'est pas 90 décibels c'est pas vrai hein. donc c'est pour ça vous allez voir ça va énormément emmerder les gens ça va les obliger à racheter des motos neuves alors que c'était des motos qui marchaient bien euh, ça, va, ça va tuer ça va être la mort des enduros de temps ça c'est pour être sûr sûr, sûr, et certain hein. ce qui moi me, me dégoûte parce que moi, vous savez que j'adore le deux temps j'adore ça le deux temps euh, les gros cylindrés euh, qui ont tendance à beaucoup plus polluer, tout ce qui est 1000 cm3 euh, ou même plus, euh, <rire> ils vont être emmerdés aussi, ou alors ils vont devoir vous foutre des pots d'échappement avec des catalyseurs, mais immondes, ça va faire des pots qui vont être surdimensionnés pour essayer qu'il y ait moins de pollution également au niveau du bruit. Bon, bref, au final, on sent qu'il y a une politique derrière de... Euh, m'ont dit de vraiment pousser les gens à acheter vraiment du neuf, du neuf, et aussi de, essayer de pousser surtout les gens à acheter de l'électrique. Ce qui est une connerie euh, sans nom. Hein. Mais voilà, donc c'est pour ça, euh, là, ils savent pas du tout comment ils vont faire. Pour l'instant il y a rien qui est mis en place. Ils disent au oh, mois d'octobre, regarde, c'est ça. Moi, je sais que je suis tranquille encore pour un an. Grâce à Dieu. <rire> enfin... Tranquille, comme on dit, dit l'expression, c'est reculer pour mieux sauter. Comme on dit, je vais y passer. Mais enfin, pour un an, je suis tranquille. Disons que le temps que ça se mette en place. Mais pour ceux qui doivent le faire des mois d'octobre, alors qu'ils n'ont aucun endroit où aller, parce que pour l'instant en France, je vois pas d'endroit où il faut aller, et qu'ils um, s'en servent par exemple tous les jours pour travailler, eux, ils devaient se ils devaient stresser parce qu'ils qu vont se prendre des PV par les gendarmes sans raison, comme ça, alors qu'ils ne peuvent même pas monter leur moto pour, pour passer au contrôle technique. Donc. Au final, on peut remercier encore le gouvernement Macron parce que, bien sûr, il est malin. Il dit « Mais non, nous, on est contre, on est contre oui, ». c'est ça, bien sûr. Toi, tu es contre parce que tu as les législatives qui sont en route. Et comme tu as peur de ne pas te faire élire pour les législatives, tu dis que tu es contre. Mais en vérité, ça, les, les, toutes ces mesures-là sortent d'une seule et même personne du gouvernement Macron. Point, point final. Il faut arrêter de sortir les conneries. Ça sort de lui. La preuve que si Zemmour était passé ou même un autre, hein. il disait qu'ils étaient contre ça et que ça ne se serait pas passé la mesure euh, du contrôle technique pour moto. Donc il y a une bonne raison. Donc tu vois bien que c'est bien de lui. Euh, donc c'est pour ça si vous voulez vous venger, il y a les législatives. Hein. Vous vous vengez contre ce type. Hein. Je parle en particulier pour les motards. Je suis sûr que les gens, les gens aux voitures, en voiture, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Surtout que les trois quarts, ils ne nous aiment pas tellement. Mais euh, les, les motards, vous savez déjà qu'il faut... Ça vous fait une raison de plus de voter contre lui. Quoi. Donc Voilà. C'est encore ce, ce chien galeux, il, va, il nous fait encore cette mesure-là, comme si déjà les gens, ils s'en sortent déjà pas à la fin du mois, avec la guerre en Ukraine, avec la hausse du pétrole, pour vous faire une idée en Corse, le, là où je suis donc, hein, euh, le gasoil, il est à 1,96, <rire> putain, le super, il est à 2 euros, ça y est, on est arrivé à 2 euros carrément, euh, la bouffe, elle est devenue super chère, euh, la dernière fois, j'ai acheté euh, 3 bricoles, mais vraiment trois bricoles, hein. j'ai acheté euh, 2-3 conneries, j'en ai eu pour 70 euros, quand je vais faire le carburant, j'en ai pour 110, 110 euros, avec un Peugeot Expert, 110 euros de, de carburant, euh, qu'est-ce qu'il y a encore, vous ne trouvez plus d'huile dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les magasins, il y a tout qui augmente et tout, et malgré tout, qu'est-ce qu'ils font, ils vous mettent encore une taxe, en vous mettant un, un impôt déguisé, avec ce contrôle technique moto, ça c'est vraiment le, c'est pile poil le gouvernement Macron, c'est vraiment un gouvernement de, de, de non finie, qui en a rien à foutre, qui... Euh, voilà, qui passent leur temps à ponctionner les gens et ils attaquent, ils attaquent au bazooka sur des, sur des moucherons et des choses graves comme l'inflation et tout ça ou les gens qui sont complètement dans la merde, le chômage qui, est, qui, qui augmente et, et, les, et les personnes qui sont en précarité et tout ça, ça ils n'en ont rien à foutre ils ont... Donc c'est pour ça c'est vraiment écœurant, c'est une mesure moi que je trouve complètement inacceptable euh, les gens qui ont des motos généralement ils les entretiennent très très bien ils les emmènent en révision régulièrement parce que un moteur, je parle d'un vrai motard, je ne parle pas du mec qui fait ça occasionnellement, mais un vrai motard est un passionné, il aime sa machine, il l'entretient très bien. Vous avez vu la mienne, par exemple, je l'entretiens très bien et tout ça. On n'a pas besoin de, de, de, des contrôles techniques parce qu'on les amène déjà en révision de manière vraiment précise à chaque fois. Les motos sont bien révisées, donc on n'a pas besoin de ça. C'est des conneries. Et quant, à, et quant au bruit, bah, à ce moment-là, ils n'avaient qu'à mettre en place des amendes. Bon, à la limite, allez, vous mettez des, des radars pour anti bruit et, et ceux qui s'amusent à trafiquer les poux, bon, bah, ils, ils, ils auraient pris une amende. Mais vous n'êtes pas obligés soit soi-disant soi ce qui est faux. Hein. Je vous ai dit, en vérité, c'est pour pousser les gens à acheter du neuf. Hein. Mais soi-disant parce qu'il y a des gens qui, qui, qui font du bruit, tout le monde trinque et maintenant, il y a le contrôle technique. Il faut arrêter les canons. Non, c'est pour ça... Euh... Moi, il n'y a plus rien qui Mais De toute façon, je vous ai fait assez de podcasts, vous le savez, moi, je suis contre le gouvernement Macron, je n'ai pas voté pour lui, hein. je ne voterai jamais pour un type comme ça. C'est contre mes idées, euh, mes idéaux et, et, mes, et mes convictions, même religieuses, de voter pour un type comme ça. Pour moi, c'est un, une pourriture finie, ce type. Et tout tous gouvernement est, et sans sont des gens, euh, comment dirais-je, imbuvables, ne vont même pas être au pouvoir, un type comme ça. Et, et que la France vote, en, vote en voter pour, un, pour, une, pour un personnage de la sorte, <coughs> ça dénote le, le mauvais état de la France. Hein, quand je veux dire, pour arriver à voter pour une, pour une pourriture de la sorte, il faut vraiment, vraiment avoir des problèmes. Hein. Je dirais là, c'est rien, c'est le début des souffrances. Hein, vous allez voir, il va nous faire énormément de, de, de nouvelles lois, de choses liberticides... De contraignante, ça va, ça va aller pire en pire. Ça va aller, comme on dit l'expression, de mal en hein. pire. croyez pas qu'il va s'arrêter là. Hein. Et vous allez vraiment tirer la langue. Hein. C'est pas pour rien que les gens l'ont détesté pendant 5 ans. Parce que, voilà, il est ce qu'il est. Hein. Et il est égal à lui-même. Hein. Il continue à faire des impôts. Euh, ses petits potes riches ne sont pas touchés. Et c'est nous qui trinquons. Et qui payons l'addition. Voilà. Voilà, je voulais juste donner un avis et revenir sur, la, sur le, le sujet. Donc, euh, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Hein, ce que que vous pensez de cette mesure. Hein, de... Peut-être qu'il y en a certains qui aiment ça, hein, après tout, il y a bien des gens qui ont voté pour Macron et qui ont l'air de l'apprécier. La... La... Pourquoi pas Il y a peut-être des gens qui aiment se prendre une carotte. Hein. Et bien, Maintenant, il n'y a plus rien qui m'étonne. Hein. Donc voilà, vous me direz. Et un petit truc au... Au... pour terminer, je voulais voilà, vous remercier parce qu'on a passé la barre symbolique des 1500 abonnés. C'est quand même pas mal, hein, 1500 abonnés. Hein. Je, veux dire, je suis vraiment très content. Je... Là, ces temps-ci, ma, ma chaîne prend énormément d'abonnés. Je ne sais pas pourquoi, un élan de toute façon, YouTube, euh, <rire> ils mettent mes vidéos plus en avant dans l'algorithme. C'est vrai je prends à peu près, euh, c'est pas loin de me prendre au moins 10-15 abonnés quelquefois par semaine. Et, euh, et là, je suis arrivé à la barre symbolique des 1500. Bah, écoutez, bah, un grand merci à vous, à vous tous et toutes, bah, de, de suivre ma chaîne, hein, d'être toujours présents, toujours fidèles, hein, toujours une bonne petite communauté hein, sympa et puis euh, bah, de suivre mes vidéos, hein. c'est toujours, toujours top. Comme je vous avais expliqué, euh, là, j'ai créé la nouvelle chaîne pour la ténérer J'ai déjà fait une intro, j'ai déjà fait un fin de vidéo comme j'ai l'habitude de faire, j'ai déjà fait une mise en page et tout, la chaîne est prête. Hein. Pour l'instant, elle est vide, hein, la chaîne, il n'y a pas d'abonnés, il n'y a rien. C'est normal, je n'ai pas encore la moto. Mais je dis, mais j'ai préparé la chaîne, parce qu'une chaîne se prépare en amont, se prépare. Se prépare en amont, c'est pas, euh, comme on dit, à euh, 15 jours de, de, de l'avoir, tu prépares une chaîne. Il faut, faut les préparer un an avant, quoi, les, les chaînes. Pour, euh, et j'ai remis des anciennes vidéos que j'avais de mécanique qui sont très utiles également pour, euh, pour le trail. Donc elle s'appelle euh, Ross Ténéré 700 Aventure. Voilà la chaîne. Si vous, la voulez. Si vous voulez vous abonner, ben vous êtes les bienvenus. Hein. Ça sera ma seconde chaîne. Et quand j'aurai la Ténéré 700, qui va être, hein, ça ne va pas tarder, hein, je, veux dire, je, je me lève jusqu'à en octobre, voilà, quand il y aura le, le, le contrôle technique en octobre 2023, je la prendrai, parce que là j'attends que ça baisse les prix, c'est beaucoup trop cher, là. ils vont mettre 400 euros de plus là il faut attendre que la guerre en Ukraine s'arrête, que tout redevienne la normale, moi j'achète jamais quand c'est en période d'inflation jamais, même pas mes consoles de jeux ou d'autres choses, quand, quand il y avait des pénuries que c'était des inflations de fou, j'ai toujours attendu et au final même à Xbox Series X de Microsoft, là, la console de jeu je l'ai eu à 499 au prix normal, parce que j'ai attendu que ça se calme et qu'ils voilà, qu aient des stocks j'achète jamais en période d'inflation pour l'instant, j'aurai la CB, Mais voilà, la chaîne est préparée. Vous pouvez vous abonner pour l'instant pour, bah, pour, pour me soutenir. Et, euh, et quand j'aurai la moto, voilà, comme je l'ai dit, on lancera le move, on, on lancera des vidéos. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Euh, avec Malheureusement, avec ces, ces news qui ne sont pas toujours euh, joyeuses. Hein, je m'en excuse. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a le gouvernement qu'on a. Hein. Et puis euh, tenez bon, hein, bon courage à tous. Et puis euh, merci en tout cas voilà de votre fidélité et de vos abonnements et de me suivre au quotidien. Allez ciao ciao.